Bonjour à tous, bonjour à vous mes chers amis pour le tirage de la nouvelle lune. Donc ce sera une nouvelle lune ce samedi, ce samedi 4 décembre en Sagittaire. Alors j'espère que vous allez tous bien, on va regarder. Donc ce sera la nouvelle lune, donc la lune noire. Et quand j'ai vu ces cartes, quand je les ai <rire> mises les unes sur les autres, j'ai dit « Ah oui, ça correspond bien à la lune noire hein. ». C'est justement l'opposé d'une pleine lune. La nouvelle lune, c'est quand euh, les énergies de la lune, euh, disons pas les énergies, mais la vision qu'on a de la lune est totalement noire. On ne la voit plus. Hein. Elle n'a pas cette influence de lumière sur la Terre. Euh, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Donc ça, Je voulais juste dire que la couleur noire colle bien avec les cartes. Hein. Voilà, comme ça on sait que c'est cette lune noire qu'on aura, pas une pleine lune. En Sagittaire, parce que le Soleil est en Sagittaire actuellement. Et en plus, ce sera une éclipse solaire totale. Alors, je ne sais pas dans quel pays on la verra, parce que je crois que la dernière, il y en a eu une autre éclipse, ce mois de décembre, euh, ce mois, non, de, mois, mois de novembre. Il y avait une éclipse aussi, mais qui était partielle, euh, qu'on voyait de certains pays, pas tous les pays. D'accord on est en énergie 3, parce qu'on est le mois de décembre. On est dans une année 5, qui est l'année 2021. Ça, c'est en numérologie. Et en gros, euh, ce qui est demandé ici, surtout, avec cette, euh, cette nouvelle lune, c'est bien sûr, comme toujours, sortir certaines émotions, guérir. Euh, là, c'est un petit peu voir ce qui est au fond de nous, comme toujours. Ce qu'il y a à, à, à travailler, hein je fais toujours ces tirages trois jours avant, trois jours après environ, parce qu'elles ont leur influence dans ces, ces jours-là. Là, Là il, y a, il y a pas mal de choses dans ce mois de décembre. Hein. On commence un nouveau mois avec le 1er décembre, il y a l'éclipse, il y a cette nouvelle lune, il y aura la pleine lune, il y aura hum, euh, un jour portail... Après, elle est faite. Il y aura pas mal de choses dans ce mois de décembre. Sachez aussi que ce mois de décembre, je fais les tirages 2022. N'hésitez pas à les voir. Alors, je ne sais pas s'ils ne sont pas intéressants ou si j'ai un blocage à nouveau sur ma chaîne parce que j'ai que 200 vues, donc il euh, y a un souci. Euh, ou c'est trop tôt, mais ça m'étonne. Donc, voilà, vous pouvez regarder les tirages de l'année 2022, les tirages de décembre 2021, ainsi que l'amour 2021. vu qu'on est déjà en décembre. N'hésitez pas à les regarder bien sûr. Et puis le tirage prochain euh, qui sera en parallèle des tirages 2022, ce sera les tirages pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer pour chaque signe en fin d'année On va déjà regarder pour cette journée, avant de regarder pour vos signes. Donc ce sera un tirage avec des messages pour cette nouvelle lune en Sagittaire pour chaque signe. Je vous mettrai la minuterie, ce sera personnalisé avec quatre cartes. Il y a deux cartes de l'unologie, une carte de du wisdom oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, et une carte d'amour. Qui est justement cette carte noire que j'ai prise. Ça faisait longtemps que j'ai pas utilisé ce petit oracle pour voir le message qui vous est destiné. Donc pour ces prenez environ trois jours avant, trois jours après, c'est sept jours. Et presque une semaine autour des nouvelles lunes et des pleines lunes. Prenez ces énergies, elles peuvent être maintenant. C'est pour ça que je fais ce, ce, ce tirage toujours avant 3-4 jours. Et euh, elles ont leur influence après cette nouvelle lune ou pleine lune. Alors, je vais demander une carte hum, qui va représenter l'énergie générale pour la nouvelle lune. Donc, 4 décembre en Sagittaire. L'énergie générale, quel message on a à avoir Alors, j'en ai déjà une, je vais juste faire tout le paquet. Nouvelle lune, 4 décembre en Sagittaire. Une énergie qu'on a besoin de savoir pour cette nouvelle lune. j'ai reçu deux messages. On va voir. Alors, j'ai utilisé le, le Chosen. Euh, par rapport aux énergies, je vous ai dit, en numérologie, mois 3, hein, mois de décembre, c'est un mois de créativité, le 3. C'est l'enfant, c'est... Le L'accomplissement, c'est la créativité, c'est mettre au monde. Justement, on a la carte de la mise au monde. Peut-être qu'on nous dit que par rapport à des projets que vous allez lancer durant ce mois de décembre, cette nouvelle lune, il faudra de la patience. Parce qu'on est bien dans un, dans un mois de créativité, de mise au monde. Et on a bien la grossesse qui nous dit il ben, faudra attendre la prochaine lune, c'est un pas par hasard. Okay? Ayez de la patience. D'accord Soyez pas pressés, hein? prenez vraiment le temps d'attendre ce mois qui passe. Et puis sinon, on a quelque chose euh, au niveau énergétique ou au niveau moral qui peut ici euh, nous perturber notre mental. Ce qu'elle nous demande, cette nouvelle lune en Sagittaire, à proprement parler, ce sera beaucoup un travail sur notre enfant intérieur. C'est-à-dire comment on était enfant, quelles blessures on a eu enfant. Euh, et quel est, comment, dire, comment le guérir aujourd'hui adulte Par exemple, un enfant qui a été tapé n'a pas pu se défendre, enfant, alors qu'adulte, si on se fait à taper ou attaquer, on peut se défendre. Donc il y a une guérison, vous voyez, ne plus être victime, il y a des choses comme ça. Là, on a la tête euh, prise par pas mal de choses qui nous préoccupent. Un mois de décembre où il y aura pas mal de choses qui vont nous travailler, qui vont être à travers notre tête euh, pour beaucoup de signes, beaucoup d'entre nous, beaucoup de questions, des choses un petit peu mélangées et ça nous permettra ben, voilà, de gérer notre vie, de faire un bilan de notre vie, cette nouvelle lune. Mais on voit que ça nous prend un petit peu la tête. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en tête. Là, ce carré, déjà, ça tombe pas rond, comme on dit. C'est carré. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'introduction. Je vais prendre encore une carte des messages angéliques comme introduction pour ce jour de nouvelle lune en Sagittaire. Nouvelle lune du 4 décembre en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ou comme conseil pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre Nouvelle Lune, Sagittaire, le 4 décembre. On nous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors, ça va un petit peu avec la, la carte de la patience. Donc, euh, ce, ce jour, autour de ce jour, c'est vraiment nous dire, OK, tu peux mettre des choses en place. Il y a des changements qui peuvent s'opérer, des prises de conscience qui peuvent s'opérer. Mais ce n'est pas maintenant que tu dois le faire. Soit ça viendra plus tard, soit les choses vont arriver plus tard, soit les résultats vont arriver plus tard, soit les messages vont arriver plus tard. Mais pas maintenant, pas autour d'un nouvel lune. D'accord C'est pas le moment. Soit de faire quelque chose, soit de re recevoir des messages. On va commencer à l'inverse cette fois par les Capricornes. Et je vais donc faire Capricorne, Sagittaire jusqu'au Verseau. Comme ça, on commence pas par les mêmes signes et je vais vous transmettre à chacun. Vos messages pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 4 décembre qui arrive tout bientôt. Alors, les Capricornes, on nous dit d'avoir confiance. Que tu peux te surpasser par rapport à ce qui se passe dans ta vie actuellement. Donc, le Wisdom oracle c'est celui-ci. Hein. Là, on nous dit que vous avez un pouvoir, à ce moment-là, assez élevé au niveau de votre intuition. On a la clé sur le front. C'est euh, aussi peut-être pour trouver des solutions à certaines difficultés. Higher, higher power. Euh, oui, peut-être prenez le temps, toute cette nouvelle lune, pour trouver des solutions en écoutant votre intuition, votre ventre, votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous dit et non pas votre mental. Parce que là, il y a la clé. Donc, trouver euh, la clé pour régler certaines choses. Là, vous allez vous dépasser par rapport à certaines situations. Là, on nous dit au niveau... Donc, deux quarts de l'unologie il prend du temps pour respirer. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup de stress qui vous faut un petit peu relaxer, reposer votre énergie. Et puis, au niveau de l'amour, on nous parle que vous allez recevoir des nouvelles par téléphone. Quelqu'un veut, euh, veut exprimer son amour. Il y aura des messages d'amour que vous allez recevoir. Quelqu'un qui pense à vous, qui va vous laisser, qui va vous le, qui va vous le transmettre. Donc des messages d'amour pour les capricornes <rire> autour de cette nouvelle lune. Message d'amour. Ouais. Je traduis, hein. vous savez que c'est en anglais. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui veut vous transmettre son amour. Pour les sagittaires, on nous dit de voir la beauté autour de vous. D'observer cette beauté ou d'être dans la beauté. Euh, montrez la beauté que vous avez en vous. Les sagittaires. Ou la beauté de ce que vous faites. Hein. Parce que là, on nous dit, montre au, euh, montre au monde, aux gens autour de toi, le vrai toi. The real you. Montre qui tu es. Et moi, je pense qu'il y a une certaine beauté intérieure qui serait bonne à révéler et aussi une beauté par rapport à ce que vous créez. Parce qu'on est quand même dans une notion de création, il ne faut pas l'oublier. On nous dit que vous allez avoir de la chance durant ce mois, les chers amis. Les sagittaires, vous avez de la chance, ça vous, ça vous porte bonheur. Quelque chose vous porte bonheur. Saisissez des occasions. Mettez de la beauté dans votre vie. Mettez un petit peu de joie ou embellissez-vous aussi personnellement. Ou aussi, simplement, vous allez créer quelque chose de beau, de vos mains. On nous parle de coups de foudre qui arrivent pour les sagittaires Des changements soudains, quelque chose qui va arriver, des nouvelles inattendues, une surprise. La transformation à quelque chose d'inattendu qui arrive durant cette nouvelle lune, chers amis Sagittaires, ou un coup de foudre. Mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Vous voyez un petit peu Prenez, il y a de l'éclair, il y a de la soudaineté, il y a de la surprise, il y a du changement. Pour les Scorpions, alors, on nous dit, donc pour tous les jeux, vous avez quatre cartes. Hein. On vous dit d'être dans la résistance, qu'il faut résister Là, on voit que la personne s'accroche hein, euh, aux, aux arbres euh, pour ne pas tomber ou pour ne pas lâcher. Donc, on nous dit de ne pas lâcher. Si vous êtes prêt à dire, j'en ai marre, je vais tout abandonner. Non, non, on vous dit de résister, les scorpions, euh, à une situation qui vous est propre. Euh, pour cela, il va falloir communiquer. On nous dit la clé, la solution à un problème ou une situation. Là, il y a quelques... Quelque chose un petit peu particulier, il faut que tu résistes, il faut que tu communiques, c'est la clé pour résoudre ce problème. Et puis, tu vas devoir nettoyer autour de toi, c'est-à-dire des personnes. Euh, ça, c'est faire du ménage, hein? euh, fais du balai, fais du balai. <rire> On fait du balai, enfin, un peu du nettoyage autour de nous, c'est-à-dire, voilà, euh, les gens qui ne sont plus intéressants ou qui ne sont pas amis vraiment, euh, tu n'as pas besoin d'avoir un intérêt de les garder autour de toi. Garde les bonnes personnes et puis les autres, et ben, voilà, si c'est toujours toi qui les contactes et pas elles, fais un nettoyage autour de toi. Mais ag... on nous dit agrippe-toi, résiste. Et surtout pour résister, il faudra que vous vous exprimiez les scorpions, exprimez-vous bien. C'est la clé de... C'est la clé et c'est la solution. Si vous vous exprimez bien, vous pourrez tenir par rapport à quelque chose. Ça, ça doit vous parler ou raisonner en vous. Pour votre côté sentimental, on a euh, l'appareil photo. On euh, nous dit, vous allez apprendre certaines choses du passé. Donc expérience du passé, vous allez apprendre soit un événement que vous avez vécu dans le passé au niveau amoureux, soit on parle de souvenirs du passé aussi qui reviennent. Vous allez vous rappeler d'être une relation amoureuse que vous aviez. Euh, vous allez avoir certaines perceptions. Ouais. Beaucoup par rapport au passé. La caméra, hein, comme des focus sur image par rapport à certaines choses du passé que vous avez vécu en amour. Une ancienne relation, un moment que vous avez eu. Alors, après, les, les scorpions, on a les balances. Alors, les balances, on a aussi cette notion de gestation, un petit peu comme on a pour... Euh, comme on avait pour les capricornes, de patience, comme on a ici plutôt, la carte d'énergie générale. On nous dit effectivement de patienter, la, la femme elle est enceinte, mais on nous dit aussi, et hey, la foi, c'est un peu le, presque pareil. Tu, quand tu dois attendre sur une situation et que ça dure, on te dit, ben garde la foi, voilà. On vous conseille de garder la foi. Les balances, on nous dit qu'effectivement vous avez envie d'atteindre un objectif, euh, et que tout bientôt vous allez faire et avoir un nouveau commencement dans votre vie il y a bien la nouvelle lune qui est là et, est, et ça nous dit qu'un nouveau commencement arrive pour vous après cette nouvelle lune elle, elle est vraiment pour vous et il y aura cet accouchement d'avoir la foi que ça va se faire et vous allez atteindre vos objectifs notez bien ça dans votre tête hein, c'est important, c'est positif au niveau amoureux, on nous dit que vous allez passer beaucoup de temps avec vos amis. Ici, c'est la personne qui est, la femme qui parle au téléphone. Donc, euh, parler avec les amis, communiquer, bouger, euh, passer du temps avec soi-même de manière joyeuse, vivre le moment présent et avoir de la joie. Donc, vous allez être bien avec vous-même, on nous dit a priori ici pour les balances. Ok Alors, ensuite, on va regarder pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Vierges Les Vierges, ici, on a un message, quelque chose d'extrême. Alors, ça a l'air d'être la, une passion, la lune de la passion. Euh, les extrêmes, cela envoie un homme qui est en sueur, avec une lune euh, brûlante. Il y a quelque chose de brûlant, de charnel, d'extrême, si on peut dire ça, durant cette, cette nouvelle lune pour vous, les, les Vierges. Hein Moi, je le transmets. Je, oui, je le vois comme ça, avec un verre d'eau, beaucoup de chaleur, et de la passion amoureuse ici, du, de, quelque chose de charnel. Il y aura de la libido dans l'air importante. Je vais voir avec l'autre carte ici. Par contre, euh, on nous dit de méditer, de contempler, d'être dans le, le, le calme. Là, on a aussi la nouvelle lune en poisson. Donc, elle, nous invite, elle vous invite, les vierges, à être dans la méditation, dans la contemplation. C'est assez paradoxal. Il y a un côté très chaud au niveau euh, charnel, relationnel. On voit le dos d'une personne. Hein. C'est le dos d'une personne qui est en sueur sur son lit. Et à la lune de feu, quelque chose de passionnel, oui. Sinon, le wisdom oracle nous parle de paix. Ça va avec la, la carte de méditation. Ah, voilà. C'est peut-être au niveau alors, extrême, et quelque chose au niveau passionnel, au niveau sentimental. On dit qu'il y aurait des risques de séparation. Euh, tristesse, manque de l'autre, pensée euh, par rapport à l'autre, pas sûr, insécurité par rapport au futur. Il peut y avoir quelque chose au niveau sentimental, ici les Vierges, par rapport à une passion. Et ça pourrait amener à une séparation. Et on nous dit à côté d'être dans un moment de méditation, de calme et de paix. D'accord Il y aura de l'extrémité dans l'air au niveau amour. Mais en même temps, il vous faut trouver euh, de méditer, de vous calmer à côté pendant ces jours-ci. Euh, vous pouvez bien sûr marquer en commentaire Comment ça résonne hein? Est-ce que vous avez ce genre de vécu Alors les lions Qu'est-ce qu'on dit On a une, un pouvoir Important Vous avez euh, comme la grande prêtresse Vraiment l'énergie de la lune Entre vos mains L'énergie D'avoir un certain pouvoir Une certaine autorité Un peu la grande prêtresse hein? De réussite De, de commandement, de diriger les choses, d'arriver à accomplir certaines choses. Ensuite, pour arriver à ça, il y a quand même l'autre message de lune, lunaire et deux quarts de lune. On nous dit qu'est-ce que tu as besoin de lâcher Ok Il y a peut-être besoin de lâcher quelque chose pour avoir et accomplir un plein potentiel qui est pas mal parce qu'il rejoint le côté solaire du signe du, du lion. Qu'est-ce que tu as be besoin de lâcher On a l'hiver et là il y a une couleur très solaire justement pour retrouver ton pouvoir. On n'en parle pas que tu as une certaine bénédiction. Les lions vous serez bénis, une bonne protection autour de vous durant cette nouvelle lune. Et au niveau sentimental, bien sûr prenez un message comme il résonne pour vous, hein. soit c'est l'amour qui va vous parler ou le reste, on nous dit les clés autour de l'anneau c'est que vous avez plusieurs possibilités autour de vous, d'avoir peut-être plusieurs personnes qui vous charment vous devrez prendre une décision, faire des choix par rapport à plusieurs voilà, plusieurs euh, personnes intéressées euh, ou ça nous parle de relations éphémères de one night stand <rire> donc voilà des relations, on va dire, un petit peu, oui, éphémères. Courtes. Pour ce côté, euh, ce, pour cette nouvelle lune. Vous avez plusieurs options. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui tournaient autour de vous. Plusieurs petits flirts. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, on a l'attraction, on dit que vous allez attirer à vous quelque chose par rapport à certains rêves, certaines envies. Euh, essayez d'être dans une pensée positive et créatrice, on voit que vous attirez à vous ce que vous désirez. Euh, C'est un peu paradoxal, alors on a une, la lune qui est très lointaine, on nous dit « rien ne va arriver de cette situation ». Donc, euh, les cancers, si vous avez un projet, on dit qu'il n'y a peut-être rien qui va, donner, qui, va, qui va apporter ses fruits, rien ne va donner de, euh, de, de, de fruits de cette situation. Hein, on dit vraiment « nothing will come of this situation », mais on, on va dire peut-être que grâce à ça, on nous dit « attirez maintenant autre chose par la pensée vers vous ». Si une chose ne va pas, pensez positive, pensez créative, pour attirer vers vous quelque chose. Euh, les cancers, on parle de situation qui est interminable. Une musique qui ne se termine pas, une relation qui dure. Ou une situation qui dure. Bon, ça m'étonnerait. Ou quelque chose qui se répète aussi. Ça peut être ça. Hein? Essayez de voir s'il y a quelque chose qui se répète dans votre vie. Qui revient. Qui ne se termine pas. Qui se répète. Et puis attention au niveau sentimental. On a le masque. Donc une personne qui ne euh, se montre pas sous son vrai visage. On dit faites attention. Euh, à, par rapport à, à l'écoute de votre intuition. Personne qui cache sa personnalité. Ouais, bon, ça peut être dans votre couple, ou autour de vous, par rapport aux rencontres autour de la nouvelle lune, au niveau amoureux. Donc, nous avons ici les cancers, maintenant, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, on nous dit une période assez noire, darkness. Bon, on est dans une noirceur, on est dans une période de lune noire, on n'a pas les choses qui sont totalement éclairées. Donc, c'est vrai que moi je vous ai dit au début, travaillez sur votre enfant intérieur, travaillez sur les noirceurs que vous avez en vous, peut-être les gémeaux. Hein. Ce sera peut-être nécessaire. Hein. Parce que c'est possible de régler cette situation, parce qu'on nous dit que rien n'est accroché dans la, dans la roche. Donc, rien n'est figé, tout peut bouger, tout peut changer. Vous êtes peut-être dans une période de remise en question ou je te demande introspection de, de, de moments difficiles. On nous dit que rien n'est figé et ça peut bouger. C'est pour ça que je vous disais, on peut guérir et faire un deuil de notre enfance. Euh, là, le oracle nous parle de quelque chose de karmique, ou d'amour loyal avec quelqu'un. Vous êtes avec la bonne personne, le roi, la reine, l'empereur, l'impératrice. Vous regardez dans la même direction, ça peut être une rencontre de la bonne personne. Okay. Il y a quelqu'un de loyal à vos côtés. Et puis... Euh, oui, il y a quelqu'un quelqu de loyal et ça va très bien avec la carte amoureuse parce que c'est le, le poignard et la rose qui nous dit c'est l'honneur, la vérité, la solidarité, la force, la protection. Ce côté justement un petit peu médiéval. C'est joli pour les Gémeaux. Au niveau amour, c'est pas mal. Et ce côté, voilà, je te défends, tu es ma princesse, tu es mon double. Je suis là, j'ai de l'honneur avec... Pour toi sachez vraiment euh, tous les projets seront re, re, re, re, re, répartis repoussés patience c'est pas le bon moment. donc là plutôt faites cette introspection ou travaillez sur ce, cet enfant intérieur pour qu'on me disait cette carte elle a rien à voir ici. Euh, ensuite, les Gémeaux, on a les Taureaux. Les Taureaux, vous êtes dans une période de changement important avec cette nouvelle lune. C'est ce qu'on nous dit. Changement important. Ayez la foi en vos rêves. C'est comme s'il y avait vraiment cet ancien monde qui s'écroule pour un renouveau qui est très léger, très beau, très fleuri. Et ça, J'en je ai, ai parlé dans le tirage même de l'année 2022. N'hésitez hein. pas à aller les voir. On voit que vous serez dans une énergie quand même assez joyeuse. Euh, il y a une période de changement. Donc changement de quelque chose un petit peu chaotique sur cette carte. Pour aller vers une, un, une paix, alors je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais c'est assez chaotique, Vers une certaine paix, ça vous met en joie quand même, dans une certaine légèreté de passer vers quelque chose comme ça, très léger, très, très printanier. Et en même temps, si au niveau sentimental, on dit euh, tu as... Euh, l'arbre, donc ça te donne une certaine, un certain ancrage une certaine stabilité, une certaine sécurité euh, aussi si c'est dans une relation sentimentale, ça te donnera l'endurance quelque chose sur la durée quelque chose qui va grandir voilà c'est pas mal ici pour les taureaux les béliers alors les béliers on va voir pour vous il euh, y a quelque chose qui va porter ses fruits au niveau de cette nouvelle lune. Peut-être un projet que vous avez mis en place euh, bah, quelques mois avant, qui va amener une récolte, qui va donc, se concrétiser, qui va se réaliser. Ça peut être toutes sortes de projets, ça peut être pour un appartement, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour euh, le travail. Quelque chose qui se concrétise, qui porte ses fruits. On dit c'est quelque part aussi d'avoir la foi. Hein. C'est le moment de euh, supprimer la négativité dans ta vie. Ne pense plus, taureau, euh, on est où Bélier, les, les béliers, ne pensez pas euh, négatif, parce que ce que vous faites va porter ses fruits. Il y a quelque chose en rapport avec la mer. Allez à la mer ou allez vous ressourcer vers l'eau. C'est un conseil. Ou on quitte une situation négative, peut-être vers une, vers une autre situation qui va porter ses fruits. Sur le bateau, c'est souvent, on, on se déplace, on quitte une situation. Là, on nous dit d'aller vers la mer. Alors, que, si ça vous parle, les béliers, vous me direz, va à la mer, va vers l'eau, va peut-être détendre. Euh, peut-être s'il y a de la négativité dans l'air, les béliers, ça vous fera du bien. Tout l'élément eau, les bains, les bains salés. Et vous inquiétez pas, ce que vous faites va porter ses fruits. Au niveau de l'amour, on nous dit la mari le mariage, the wedding rings. Il y aura peut-être une envie pour certains béliers de se marier, d'une union qui va s'officialiser, connexion d'âme, d'amour éternel, de promesses, de demande en fiançailles. C'est joli, bélier. Ensuite, on a les poissons. Il faut que je me rappelle dans le sens inverse. Alors, les poissons, vous demandent d'être dans la gratitude. On vous demande de remercier la vie durant cette période, de dire merci à tout ce qui se passe, à ce qui a été, même si ça a été difficile. Voilà, on prend la main de l'autre, soit dans la gratitude. C'est un petit peu comme un mois de bilan. Hein. donc Par rapport à ce qu'il y a eu dans votre vie sentimentale ou de couple, peut-être assez ton, ton genre. Euh, et de la gratitude pour ce qui a été, je dis même, négatif ou positif. Ça apprend toujours quelque chose. Hum, ouais, on nous dit justement, laisse pas euh, le passé de re revenir. Ouais, ne laisse pas ton passé revenir. Peut-être que vous avez de la peine à tourner la page. Hein, mais ayez de la gratitude pour ce qui s'est passé. Et là, l'énergie, on nous dit qu'il y aura un nouveau départ. Donc, il y a comme une... Il y a comme quelque chose qui se clôt, qui se termine, où il est bon de remercier pour cette fin, pour, pour un renouveau, où on vous ouvre les bras, quelqu'un peut-être au niveau sentimental qui est là, qui vous ouvre les bras, malgré une certaine déception. On nous dit de ne pas retourner dans le passé, faire cette nostalgie. Hein. C'est vraiment maintenant le moment d'aller vers du renouveau. Et au niveau sentimental, on a les bisous. On a quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime inconditionnellement, euh, vous allez donner et recevoir de l'affection. Vous allez tomber en amour. <rire> C'est peut-être ça le, le renouveau. Vu que le, le sentimental, pour certains poissons, était un petit peu complexe. Ici, si on dit embrasse, on envoie on de l'amour, reçoit, reçoit l'affection. Donne et reçoit de l'affection. Et on va finir avec les versos. Oh, C'est une très belle carte. J'adore. Elle est magnifique. Le focus. Donc, sois concentré, une certaine concentration. Là, on a une partie d'intuition avec l'eau, une partie solaire. Donc, écoutez votre intuition. Le troisième œil, il a un papillon. Les notion de vous concentrer certainement sur certaines choses que vous avez en tête, que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va amener du bonheur, parce qu'il y a le soleil qui sort derrière vous. Soyez concentrés sur quelque chose. Euh, L'autre message lunaire nous parle hum, de trouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Il y a un, cycle, un nouveau cycle romantique qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre, quelque chose de, de nouveau avec une nouvelle personne. Et effectivement, il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé. Donc ça parle pas mal d'amour ici, uh, New Romantic Cycle Begin. Donc un nouveau cycle romantique commence, une nouvelle vie commence. Au niveau amour, même si ce n'est pas des cartes amour a priori, mais ça parle que de ça pour les versos, on a une réconciliation dans l'air, on a dit de bien écouter votre intuition, vous allez être peut-être très émotif. Et vous avez en plus au niveau de la carte amoureuse Dragonfly, qui est un symbole intéressant, euh, qui porte chance. On nous dit, ça va éclairer ton cœur. Les choses, oui, les, les, toutes situations viennent à la lumière. Adapte-toi, changement, guérison. Voilà, des belles choses au niveau amoureux pour, pour vous, les, les versos. Merci pour vos commentaires de retour. J'espère que ça vous a parlé pour cette nouvelle lune. Et je me réjouis de vous lire comme toujours. N'hésitez pas à regarder vos tirages pour l'année 2022 qui arrive. À tout bientôt. Au revoir!